Et donc vous Amaro, euh, ce sont les, les prénoms qui ont occupé vos, vos pensées et votre travail cette semaine et Oui Marie, puisque comme on parle de, de Benoît XVI, qui euh, alors, comme je l'ai longtemps cru n'est pas du tout, euh, tout l'oncle du chanteur euh, Damien XVI, euh, <rire> et ben, je me suis demandé pourquoi notre pape Émérite avait choisi ce prénom. Mm -hmm. Et la première chose que je peux vous dire, bah, c'est qu'il a choisi parmi les prénoms les plus répandus. Euh, Est-ce que Marie, vous savez combien il y a eu de papes qui sont appelés Benoît XVI euh, oui. C'est vrai qu'en même temps, <rire> euh, c'est vrai qu'elle a été un peu nulle ma question. Du coup, je ne vous demande pas combien on a eu de Jean-Paul. Hein. Deux Oui, voilà. Euh, bon, euh, mais bon, j'ai quand même fait mes recherches. Ah, euh, les -ce Benoît, ce n'est pas le top 1. Euh, les Benoît, c'est comme les Grégoires. Il euh, y en a eu 16. Mais il y a eu un prénom qui, a, euh, qui est encore plus célèbre. C'est Jean. On a eu 23 papes qui se sont appelés Jean. Vrai, Très belle revanche de l'apôtre Jean, qui n'avait pas dû à l'époque tellement comprendre ce qui se passait quand Pierre a été choisi par Jésus. Ça a dû lui faire le même effet que le gars qui est premier de la classe toute l'année. Mais au moment de l'examen, hop, il se fait doubler comme ça par un des élèves les plus nuls de la classe. Attendez, je ne comprends pas, Pierre, au niveau théologie, il a tout faux d'habitude et du favoritisme, non On trouve 23 gens et pas un seul Pierre. Franchement, je comprends pas. Même le pape Clément VI, qui s'appelait Pierre Roger, de son vrai euh, nom, il s'est pas dit euh, « non, non, Clément, c'est mieux, c'est plus stylé ». Et parmi les prénoms rigolos, euh, on trouve euh, Pi, évidemment. Hein. Moi, au départ, Pi, je pensais que c'était euh, le nom d'un oiseau qui aimait bien euh, les choses qui brillent, hein. un oiseau un peu bling-bling, on peut dire. Hein. Mais euh, pas du tout le nom de pape, jusqu'au jour où... Euh, Oh, J'ai vu passer comme ça un rassemblement catho en évêque avec une énorme croix pectorale hyper reluisante. En le voyant, je dis « Ah eh ben, disons, à quel Pi, celui-là » Et la personne devant moi, elle se retourne, elle me dit euh, « À quel Pi vous le comparez Plutôt Pi 12 ou Pi 10 ?» Je dis « Oui, si vous voulez. <rire> bon, » J'ai bien senti qu'avec cette personne, on n'était pas du tout en phase non. à l'évocation du prénom Pi. Euh, moi, par exemple, je, je me suis toujours demandé si Pi 3, euh, il n'avait pas eu la tentation de s'appeler Pi 3, 14. Hein, ça aurait été quand même <rire> beaucoup plus rigolo. Bon, après, il a régné que 26 jours, Pi 3 soit environ euh, pi fois une semaine. Bon, euh, j'espère qu'avec ce... Oui, ce tour d'horizon des prénoms de pape, euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui. Maintenant, j'attends avec impatience qu'un pape se lance vraiment dans un choix radical, un prénom vraiment original. Et si je peux aider, bah, je soufflerai bien le prénom Amaru. Et ça manquerait pas de, ma... de panache pour un Amaru premier. Merci beaucoup pour cette chronique. Euh...